Coucou Youtube! On est sur le nouveau MW2 où je fais une boucherie au couteau, couteau de lancer. C'est probablement la plus belle game avec le plus beau gameplay que tu vas avoir sur ce multijoueur. Like, commente et surtout abonne-toi, chacal. Bisous. On est sur quelle map là? Oh, je pourrais la. Oh les gars, je pourrais la jouer couteau peut-être. Ça vous dit une game au couteau? On verra bien ce que j'arrive à faire. Mon rêve c'est d'apercevoir un ennemi, chat. Oh. Demande survol oh, de reconnaissance. C'est incroyable. Yeah, man. Il a une knock avec euh, un bouclier et un couteau, est-ce que c'est possible à votre avis No way, c'est pas possible les gars. Qu'est-ce que je suis en train de faire là NON NON 25 kills 26 J'étais à 4 kills de faire une nuk avec un couteau C'est incroyable oh J'ai masterisé le truc <laughs> oh man, what? what? Je suis là. Attention, le drone est donne on en position balayage de zone en cours c'est la plus belle game jamais faite C'est la plus belle game chat C'est un banger chat C'est un banger ce game Je viens de faire 47 kills avec un couteau J'ai 23 de ratio 47 kills avec un couteau les gars 23 de ratio What the fuck chat Oh abonnez-vous <rire> Dans la catégorie meilleur coutelier de l'année, j'ai le plaisir de vous annoncer que le grand gagnant de ce concours n'est rien d'autre que... Chaud. Ah, chaud. Je sais même pas qui c'est les mecs hein